alors, vous allez dire oui, euh, la vidéo, euh, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec les trois lumières qui s'animent, j'ai enfin Internet. Donc, ce qui va être plus de, de possibilités pour faire du contenu. Donc, euh, on, on va faire. Euh, donc, la liste est sortie. La liste est sortie pour les Pharaon Guns 2022. Donc, ne vous fiez pas au prix. Hein, ne vous fiez pas au prix. Ce pas les prix que je vais afficher. Bien sûr, je code TC chez Marquette, toujours. Mais voilà. Donc, on aura. Champ de la Terre. Euh, on aura Orage Foudroyant, on aura la Butlette euh, Infernale. Ghost Tool, tous les Trap Tricks. Voilà, Nibiru. gouvernement du mal. Magicien dimensionnel. Dragoon. Celle-là je, je la connais pas, je ne peux pas vous dire, Dragon Blanc et bleu, dragon noir rouge, magicienne des ténèbres, donc ils ont été réédités. Celle-là je ne peux pas vous dire parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Après je ne connais pas, on va zoomer un peu. Alors est-ce que en zoomant. Non, on ne voit pas mieux. Donc on va dézoomer. Voilà, là c'est la première page, donc il y a du, y a du support pour les juges. tiens, ça c'est vraiment extraordinaire, voilà. Après il va y avoir un peu de tout, hein. il va y avoir euh, pour le deck marqué, pour le deck requin, pour le deck... Euh, ouais, il y aura un peu de tout, hein. le deck d'Espia, voilà, ça c'est, je, je cote une... Je ne me fierai pas aux cotes, j'essaierai de vous faire une vidéo. Alors demain, je vais essayer de me réveiller spécialement pour recevoir les boîtes et j'essaie de vous faire une vidéo comme vous n'en avez jamais vu sur cette chaîne. Et quand je dis comme vous n'en avez jamais vu, c'est réellement vous jamais vu. Donc après, il euh, y a le pour le deck sushi, le deck chronomal Après, je ne sais pas parce que je vois mal. Il y a pour les decks normaux, il y, a... il y a pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, il y a pour les, pour les fusions, voilà, tout simplement. Donc là, si celle-là, je, je tombe sur elle, euh, euh, peut-être que je la mettrai dans le deck volcanique, voilà. Donc pour le deck Sushi, ah, il y a pour le deck toon aussi pour le deck roquette pour le deck synchro pour le deck magie pour le deck ful wagon brise aussi d'après ce qu'on voit il y aura pour le deck dragon armé qui est pas mal aussi qu'est ce que je reconnais là dans Aïe, non. Non, après, je les connais pas tous. Voilà, je les connais pas tous. Et, mm. et peut-être peu, là, euh, là, la fusion pendule métalphose. Là, c'est draconité, ça je sais, ça c'est sorcière euh, de cloche. Euh, là, je peux pas vous dire, là, je peux pas vous dire. Euh, là, c'est pour le deck LV. Ah, ils vont sortir euh, ça, d'accord, ok. Donc euh, pot de prospérité, c'est celle qui coûte la, enfin, qui coûterait la plus chère pour le moment. 750 dollars. Euh, on va dire ça fait. Ça fait euh, en dollars ça fait 760 euros, quelque chose comme ça, si j'arrive à la choper, mais à mon avis ça m'étonnerait qu'elle soit comme ça. Pour la fusion chevalier, voilà. Deck sushi, donc ça c'est j'ai tout ce qu'il faut. Deck euh, um, despia. Ah, celle-là, je ne la connais pas. Donc, deck magicly. Voilà, deck sushi. Deck despia. Voilà, j'espère que vous, avec l'image, vous arrivez à, euh, à vous focaliser sur, euh, sur ça. Parce que c'est le plus important. Pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Il y a des nouveautés, hein, euh, bien sûr. Comme il y a des anciennes cartes, comme le dragon rose noir ou la sorcière de la rose noire. Voilà. Euh, il, y a, il y aura euh, Honest en, en ténèbres. Parce que oui, il est sorti Honest pour les ténèbres. Donc ça, bien sûr, je l'ai une fois dans le deck. Le dragon rougeâtre, rose noire. Il va y avoir pas mal de nouveautés et des anciennes aussi, mais c'est pas un problème. Pour le deck, euh, pour, pour deck AI, on va voir si non. Voilà. Je vérifie. Je vérifie si c'était bien la dernière. Je vérifie juste si c'était bien la dernière. Oui, c'était bien la dernière. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire. Et on vous dit donc à demain pour la vidéo la plus travaillée de la chaîne. Pour euh, tout simplement voir un petit peu ce que j'aurais reçu euh, dans les inbox. Voilà. Et sachez que j'ai commandé le deck euh, Betcrissane aussi, x3, euh, qui devrait sortir le 22, normalement. Donc voilà. Et donc, vous aurez ça. Euh, je vais aussi faire euh, peut-être une vidéo de présentation de, du mode aventure de Minecraft, mais ça c ça sera pas avant la semaine prochaine. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Une bonne nuit, parce que certains d'entre vous vont se coucher, parce que vu leur tardive qui est voilà. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est la team du duo et ciao tout le monde! pouvoir et tu prêts prêt à jouer, depuis qui tu veux, quand tu veux, dans quand le monde entier, Allez tu veux t'en